Nous sommes le 21 septembre. Je voulais terminer cette présentation de tomates par deux nouvelles variétés. La première, la Gardener's Delight. Je vous montre le pied, mais il ne faut pas se fier à l'apparence qu'il a, puisque il fait partie des pieds qui ont été touchés par la maladie du pied noir. Et donc, ceci est une greffe euh, du pied euh, original. Comme vous voyez, il y a peu de tomates mûres, mais il y en a quand même quelques-unes, et notamment celle-ci donc ce sont des très petites tomates cerises donc euh, je vais la ramasser et j'en ai un deuxième parce que comme là toutes ne sont pas mûres j'ai aussi ce pied là qui est aussi petit hein, c'est euh, fait partie des des greffes voilà donc D'ailleurs, on voit que celle-ci est plus mûre que l'autre. Donc je prendrai les, les, les graines sur celle-ci et je viendrai en ramasser d'autres quand elles seront mûres euh, sur, euh, sur ces deux pieds-là. On va aller voir au niveau de mes pots de bouture parce que j'en ai laissé euh, au moins un, voire deux, dans le pot parce que je plus de place euh, pour les, les replanter. On est devant les, les pieds qui ont été sauvés de la maladie du pied noir. Donc euh, ici, on a un pied de gardener's delight, par contre les, les tomates sont pas encore mûres mais euh, elles le seront bientôt Vous voyez, euh, celle-ci a la même couleur en fait, mais euh, elle est beaucoup plus claire que l'autre donc euh, je vais la laisser euh, mûrir, je viendrai, euh, je viendrai me servir quand euh, quand ça sera prêt et à côté, vous voyez, j'ai les tomates de Berao donc, euh, qui elles aussi ont poussé alors elles sont peut-être un peu plus petites que celles que j'ai euh, dans mes bacs bien sûr euh, mais euh, elle continue de pousser, donc on va voir si j'arrive à obtenir euh, le même type de tomate euh, que euh, celle que j'ai habituellement dans mes bacs. Donc, l'autre tomate que j'attendais également pour vous présenter, euh, c'est la tomate euh, artisan Lucky Tiger. Donc, vous voyez, il y en a quelques-unes, donc euh, il y a quand même des belles grappes. Il hein. euh, faut savoir que ce, ce coin-là n'est pas forcément celui qui a été le, le plus avantagé. En termes de, de plantation, euh, j'ai planté ces pieds-là en dernier. Hein, toute toute cette zone, en fait, c'est euh, euh, j'ai vraiment attendu le dernier moment pour, euh, pour planter ces, ces pieds de tomates. Donc euh, c'est un peu normal qu'ils soient un peu plus tardifs. Donc, comme vous voyez, on a quand même pas mal, hein, moi, je trouve. Ça donne plutôt bien. Après, il faudrait retester dans les meilleures conditions. Donc euh, je vais euh, je vais en ramasser, voilà. Ça vous donne les. Des tomates allongées comme ça, pointues, et il y en a encore derrière là. Voilà. Vous voyez, même légèrement rouge par endroit. Voilà. Donc sur trois, on voit mieux un petit peu comment ça, les couleurs se répartissent. Le pied n'est pas très attaché, donc il faudrait quand même que je l'attache un petit peu mais je dirais qu'il fait à peu près 1 mètre euh, presque 70 ce qui est plutôt pas mal donc le pied est encore bien vert nous sommes dans la cuisine j'ai disposé les deux variétés qui viennent compléter les 42 autres variétés donc soit un total de 44 variétés que je vous aurais présenté pour cette année 2018. Donc on va passer à la première tomate qui est la Gardener's Delight. Donc je vais commencer par la mesurer. Donc elle fait 2 ,7 cm 7 pratiquement en hauteur, 2 ,4 cm 4 à peu près. Je vais la peser. Elle fait 11 grammes. Donc maintenant je vais la couper. on voit qu'elle est assez juteuse et qu'il y a suffisamment de graines. Donc maintenant, je récupère les graines et je vous reprends après. On passe maintenant à la tomate artisan Lucky Tiger. Donc je vais la mesurer en diamètre. celle-ci fait 2 ,8 cm 8 pratiquement sur 6 ,2 cm 2. Donc maintenant, je vais la peser. 28 grammes. 28 grammes et 24, 23 grammes donc le poids moyen étant de 30 à 50 grammes, on est quand même très proche, je vais donc récupérer les graines dessus donc maintenant je vais la couper voilà, Donc, on voit que c'est une tomate très juteuse qui est aussi colorée à l'intérieur, quelques graines et je vais la couper dans l'autre sens. Voilà. Il n'y a pas énormément de graines apparemment. On voit le côté coloré aussi à l'intérieur. Donc je récupère les graines et je vous reprends après. Comme d'habitude, j'ai classé... Par ordre de mes préférences, les tomates de la gauche vers la droite. Donc de la meilleure à la moins bonne. Elles restent toutes les deux douces, sucrées et juteuses. La Gardener's Delight est une tomate qui n'est pas très ferme. Le poids qui était de 11 g est proche de la fourchette basse du poids moyen qui est de 15 g à 30 g la hauteur du plan que je n'ai pas pu vous donner puisque en fait euh, ce sont des boutures que j'ai refaites donc la taille normale d'un plan de gardener's delight c'est 1m20 à 2m donc pour la tomate artisan euh, Lucky Tiger elle aussi une, une tomate douce, juteuse et sucrée elle est ferme euh, c'est une tomate qui sera on va dire un tout petit cran au dessus en fait euh, au niveau du, du côté sucré on peut vraiment l'utiliser en salade colorée avec une dominance de vert donc c'est vraiment euh, une très bonne tomate que je vous recommande. La Gardeners Delight est aussi une tomate que je vous recommande. Une tomate cerise classique avec un bon côté sucré. Je place malgré tout la Lucky Tiger en première position, mais on va dire c'est d'une courte tête. Elles sont vraiment très intéressantes toutes les deux. Donc on a un petit peu plus d'originalité sur la Lucky Tiger que sur la Gardeners Delight cependant.